Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment booster sa rentabilité en location meublée étudiante. Comme tu le sais, juste avant, j'ai vais le balancer les génériques et on se retrouve juste après. Alors avant de commencer cette vidéo eh bien je vais t'offrir une formation totalement gratuite sur comment te lancer dans la sous location professionnelle et immobilière sans crédit bancaire avec très peu d'apport une formation totalement gratuite à découvrir dans la partie description de cette vidéo tu regardes tu t'inscris et tu récupères une formation gratuite d'une heure donc aujourd'hui on va répondre à cette question eh bien comment booster sa rentabilité dans une location en meublé étudiante alors pour faire assez simple, tu le sais, si tu fais de la location meublée en étudiante, c'est donc une location, comme je viens de le dire, en meublé. Si tu fais de la location en courte durée, c'est aussi de la location en meublé. Et les deux d'ailleurs sont à déclarer dans la catégorie des BIC, hein, des bénéfices industriels et commerciaux. Donc on est bien dans le schéma de la location en meublé. Et donc, tu l'as compris, puisque location meublée étudiante, l'année ou pas justement et on va y venir et la location compte durée on est bien dans la même catégorie on fait bien du meublé c'est exactement la même chose sauf que l'exploitation est différente et donc un moyen facile et pratique que font de nombreux investisseurs c'est qu'ils font leur location étudiante neuf mois de l'année hein, donc du mois de septembre au mois de juin ou peut-être au mois de mai et derrière, eh bien, ils font l'été de la location en courte durée. C'est un excellent moyen de booster sa rentabilité. Tout simplement parce que, bah, on le sait, la courte durée permet d'aller générer bien plus de chiffre d'affaires. Donc, ce qui peut être bien, c'est que justement, durant toute l'année, tu as un locataire plus ou moins fixe. Et derrière, eh bien, on a l'été, un petit booster qui est la location courte durée puisqu'on sait que l'été, généralement, il y a beaucoup de touristes, peu importe la ville en France. Hein. Il y a vraiment tout le temps du passage et donc on vient doper la rentabilité. Alors, comment ça va se passer concrètement au niveau des baux Quand tu fais de la location étudiante, tu as deux baux, deux bails que tu peux utiliser. Le premier, c'est un bail meublé classique d'un an donc euh, un bail où effectivement ton locataire reste pendant un an et il est tacitement reconductible d'accord alors aussi c'est pareil il y a une petite déformation par rapport à ça beaucoup de personnes disent que c'est un, un bail forcément d'un an il faut bien savoir qu'un un bail de location meublée peut être deux ans trois ans il y a, on peut le mentionner dès le départ on n'est pas obligé de mettre qu'un an mais en, en règle générale c'est un bail d'un an et il est tacitement reconductible ou bien et ce n'est pas une obligation, je précise bien, ou bien en location étudiante, on peut partir sur des baux spécifiques étudiants. Ce sont des baux de 9 mois. Encore une fois, c'est une option. Ce n'est pas obligatoire. Tu n'es pas obligé de passer forcément pas sur un bail étudiant si tu veux faire de la location pour les étudiants. Tu peux très bien faire un bail d'un an classique en meublé. Donc du coup, il y a avantages et inconvénients si tu veux d'utiliser par exemple un bail location meublé à l'année. L'avantage c'est que tu sécurises ton locataire et en plus on le sait généralement les étudiants ne restent pas là uniquement 9 mois et effectivement l'été ils vont très certainement partir du logement mais ils vont revenir l'année suivante puisque l'année suivante et eh bien ils vont revenir pour leurs études et généralement les études durent plusieurs années. Donc l'avantage c'est que si tu pars sur un bail meublé tacitement reconductible ça veut dire que chaque année tu fais rien et automatiquement et eh bien le bail est renouvelé donc ça te sécurise ta situation. Par contre, ce que tu peux faire, c'est aussi très bien partir sur un bail étudiant de 9 mois et effectivement au bout des 9 mois, du coup, la personne ressort et là, ça te permet de récupérer le logement l'été et là, partir plutôt sur des baux de location saisonnière pour du coup faire de la location, notamment Airbnb, Booking, etc. et pour venir doper ta rentabilité et booster justement ta rentabilité. Donc ça, ça se pratique énormément, ça marche très très bien mais après, il faut juste bien jongler avec les baux. Encore une fois, l'inconvénient, c'est que Peut-être que ton locataire, eh bien vu que du coup son bail ne sera pas renouvelé, peut-être que du coup tu repasseras sur un autre locataire et ça veut peut-être dire qu'il faut que tu recherches un nouveau locataire pour le mois de septembre. Ou peut-être tout simplement que l'étudiant qui était dans ton logement va apprécier cette solution parce qu'effectivement il sort du bail, du coup il ne paye pas de loyer et il repart au mois de septembre sur un nouveau bail. Toi, il faut vraiment te positionner sur qu'est-ce que tu cherches, est-ce que tu cherches du confort euh, c'est-à-dire que tu n'as pas trop de gestion à faire derrière et tu pars sur des baux à l'année euh, et c'est tout à fait possible en location même étudiante ou bien euh, tu veux maximiser ton profit et donc tu vas partir sur des baux mais ça veut dire qu'il faut refaire un bail quand le locataire va revenir ça veut dire que l'été on part sur la courte durée donc qui va gérer les entrées les sorties etc ça c'est des questions qu'il faut te poser mais clairement c'est un excellent moyen de sécuriser une partie de l'année et l'autre partie, donc l'été, eh bien tout simplement de booster sa rentabilité. Donc Du coup, tu as un logement étudiant, un petit studio par exemple qui ne t'a pas coûté très très cher. Et pour le coup, tu as une rentabilité explosive tout en sécurisant aussi eh bien, la, la location euh, qu'on peut avoir dans ton logement. Voilà ce que je veux dire dans cette vidéo. N'hésite pas à la commenter. Est-ce que toi aussi, tu fais de la location meublée étudiante, par exemple pros des universités ou de grandes écoles etc. Est-ce que tu fais ce genre de choses Est-ce que tu fais justement de la courte durée d'été Comment tu t'organises Quel type de bail tu utilises pour justement faire ça Ou peut-être que tu as des étudiants sur toute l'année et qui reviennent chaque année sur on va dire plusieurs, plusieurs années puisqu'on part sur des cycles généralement relativement longs quand on fait des, des, des grandes études. Donc n'hésite pas à commenter, n'hésite pas aussi à lâcher le gros pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Une chaîne YouTube où on parle d'investissement locatif, d'immobilier, de location courte de durée, de sous-location et de conciergerie automatisée Airbnb. J'ai terminé, je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt.